Bonjour Califrem, aujourd'hui je vais vous présenter un autre plugin qui va vous permettre de faire une, un backup de votre base de données, de vos fichiers donc de WordPress. Euh, donc ce plugin, on va, va, va l'installer ensemble, voir un petit peu comment il fonctionne. Donc il s'agit du plugin Updraft Plus. On va le chercher. Donc Updraft Plus WordPress Backup and Restoration. On va l'installer ensemble. Donc, ça va prendre un tout petit peu de temps, un peu moins d'une minute. Bon, moi, je ne sais pas si c'est parce que je, je suis en local host, mais ça prend un petit peu, un petit peu de temps. Voilà, on active l'extension. Alors, petite, donc l'extension est activée. Petite particularité, ce plugin ne va pas apparaître sous la forme d'un onglet dans votre menu WordPress. Il va falloir aller le chercher dans Réglages, Sauvegarde, Updraft Plus. Et il se présente de la sorte. Donc, vous avez une seule page. Voilà, je vais descendre jusqu'en bas. Donc déjà, effectivement, vous avez eu l'essentiel sur une seule page. Euh, C'est assez simple, euh, simple d'utilisation. Euh, des boutons bien visibles où on vous dit on vous demande si vous voulez sauvegarder maintenant restaurer votre site ou alors faire un clone ou une migration alors petite précision pour cloner ou migrer il faut acheter une extension qui coûte 30 dollars euh, qui s'appelle migrator donc euh, je ne l'ai pas testé je, je ne l'ai pas acheté ni testé donc euh, donc à voir ce que ça vaut mais en tout cas pour faire les backups et restaurer son site, le plugin, lui, est gratuit. Donc, pour ces deux fonctionnalités, c'est totalement gratuit. Donc, on voit ici qu'on a des informations. Donc, ça nous dit ici si on a des sauvegardes de planifiées. J'en ai pas pour l'instant. S'il y en a eu d'effectuées, je viens d'installer le plugin. Il n'y en a pas. On a un journal. Et donc, on va voir comment configurer ce plugin. Donc, tout simple. Si vous voulez faire des sauvegardes donc de tout de, ou simplement de votre base de données, si vous voulez juste la base de données, bon, il suffit de choisir juste, juste ça pour faire par exemple une planification, mais bon, moi je vous conseille de faire la même chose. Pardon, pour les deux. Donc, euh, vous pouvez choisir manual si vous décidez de faire une sauvegarde ponctuelle. Sinon, vous pouvez faire des planifications. Donc, euh, toutes les 4 heures, 8 heures, 12 heures, tous les jours, toutes les semaines, deux fois par mois ou tous les mois. Voilà, donc, euh, assez complément. vous pouvez pas faire toutes les heures. C'est un peu plus limité, on va dire. Vous, donc, vous choisissez. Moi, je vais laisser sur manual. Vous allez inclure dans votre sauvegarde... ben des fichiers, donc les extensions par exemple, les thèmes, les fichiers que vous avez envoyés sur votre site, donc ça peut être les images, etc. Euh, et tout autre répertoire trouvé dans VP Content. Donc avec ça, vous avez le maximum, je vous conseille de le laisser. Euh, courriel vous permet d'entrer une adresse mail, c'est bien de recevoir un petit mail vous disant ben « bah Voilà, la sauvegarde a été effectuée correctement, ça s'est bien passé. » donc vous entrez ici votre adresse mail. Ensuite, vous devez choisir où envoyer votre sauvegarde. Alors, par défaut, c'est mis sur « aucun ». Mais vous avez toutes, toutes ces options. On Amazon, Dropbox, etc., Google Drive. Alors, il faut savoir que pour Google Drive, je vous montre rapidement. Alors, tout est expliqué ici. Mais pour Google Drive, il vous faudra un ID Google Drive avec un code secret, etc. Donc, ça, donc il faut en fait, dans l'application, la, la, la section pardon, API Access, il faudra faire des petits, des petits paramétrages. Donc, ça, j'en parlerai dans, dans un article. Pas forcément très intuitif, donc, mais bon, il faut le savoir. Sinon, donc, ben, vous avez par exemple la solution FTP ou Dropbox. Alors, bon, nous, on va choisir Dropbox ici pour l'exemple. Donc, Dropbox, voilà. Pour pouvoir sauvegarder sur Dropbox, il va falloir vous authentifier. Donc, vous enregistrez, une fois après avoir choisi Dropbox, vous enregistrez vos paramétrages, et vous retournez donc ici, et vous cliquez sur cette phrase. Après avoir sauvegardé les réglages, revenez ici, cliquez sur ce lien. Alors... Après avoir cliqué sur ce lien, en fait, ça va, Dropbox va vous demander de, de vous authentifier. Donc, vous autorisez Updraft à créer un dossier dans votre Dropbox. Donc, ça va créer un dossier dans le dossier Application, un dossier Updraft Plus. Hop, le dossier s'est créé. Voilà. Et donc, maintenant, vous êtes authentifié à Dropbox. Donc, lorsque vous allez faire votre sauvegarde ça ira directement dans votre Dropbox alors pour ceux qui s'y connaissent un peu plus il y a des affichages pardon des réglages avancés alors, donc je vous laisse je vous laisse pour ceux que ça intéresse découvrir ça par vous même moi si je veux faire quelque chose de très simple je ne touche pas à ces, à ces réglages avancés et euh, je vais directement pardon donc j'enregistre, voilà. Et je vais directement aller faire une sauvegarde. Donc sauvegarder maintenant. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous indiquant la démarche à suivre. Donc vous faites sauvegarder. Voilà, on vous dit que si jamais il y a un problème, il faut cliquer sur un lien, etc. Et là on voit que mon backup a été prévu aujourd'hui, et voilà, il est en train de se faire en direct. Donc, bon, ça prend un petit peu de temps, du coup, euh, je ne vais pas attendre qu'il se termine, je vais juste apporter deux petites précisions. Donc, votre backup est en train de se faire, il va être envoyé vers votre Dropbox, et vous allez avoir, en fait, quatre fichiers ZIP qui correspondent à ces fichiers, donc euh, qui vont s'appeler Others, euh, Upload, Theme and plugins, donc ils sont, ils sont en anglais, bon, ça sera 4 fichiers zip, et vous aurez un fichier en extension extension.gz qui correspondra à votre database. Voilà tout ce qu'il y a à peu près à savoir sur ce plugin donc, qui est assez, assez intuitif. Euh, J'espère que cette vidéo vous a été utile et euh, je vous dis à bientôt!